Verseau et ascendant. Verseau, dans votre horoscope de ce mois d'août, qui est un petit peu exceptionnel, hein, je vais vous expliquer pourquoi, euh, il y a... Euh, la plupart des planètes légères vont se retrouver face à vous en Lion. Donc on peut imaginer euh, plusieurs choses. Hein. Le Lion représente euh, dans votre zodiaque personnel les autres. Hein, euh, dans leur ensemble, le monde extérieur et tout ce qu'il peut contenir, euh, les, les différences aussi qui peuvent exister entre vous et, les, et, et vos proches, euh, les accords, les désaccords, enfin il y a toute une thématique très importante, mais surtout une thématique un peu euh, balance, c'est-à-dire il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, une harmonie, que vous vous mettiez d'accord avec les autres, euh, peut-être il y a des contrats à signer, peut-être, ou en tout cas à, à examiner de près, euh, peut-être que il y a des rencontres aussi amoureuses hein, qui peuvent se faire dans cette ambiance euh, euh, parfois de vacances, hein, puisque vous pouvez être en vacances. Et alors les aspects du Soleil sont quand même euh, étonnants. Euh, il va être conjoint à Vénus, ce qui est quand même euh, euh, rare, il va être tout le mois, conjoint hein, à Vénus, même quand il rentrera en Vierge. Et euh, ensuite il va être euh, au Trigone, donc en, en bon aspect avec Jupiter, la planète de chance, qui elle-même est en bon aspect avec vous. Hein. Donc vous voyez, le, le, le, toutes les planètes s'alignent euh, pour que vous trouviez un, un compromis, un accord, ou alors qu'on vous propose quelque chose qui va vous faire très plaisir. Hein. Donc euh, voilà, euh, tout ça jusqu'au 23. À partir du 23, le soleil sera en vierge et là, il faudra mettre en œuvre hein, euh, tout ce qui s'est euh, proposé pour vous euh, au mois d'août. Euh, enfin, pendant la période Lyon, eh bien il faudra la concrétiser en période vierge qui correspond en gros à la rentrée hein. et donc les idées que vous avez eues, les propositions qui vous ont été faites, tout ça il faudra les faire rentrer un peu dans un moule euh, et ça vous demandera très certainement euh, du travail, de l'énergie puisque euh, le soleil sera conjoint euh, à mars, hein. donc euh, il y aura forcément des efforts à faire après ces vacances, ce mois d'août un petit peu exceptionnel. En ce qui concerne votre travail et votre vie quotidienne, on va être, je vous le dis tout de suite, à peu près dans la même ambiance hein, puisque... Alors au départ jusqu'au 11, euh, Mercure qui représente ce travail, cette vie quotidienne, euh, les, les aléas hein, du quotidien, va être en can... encore en cancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet elle a fait une boucle, elle est passée et repassée, et là elle termine hein. jusqu'au 11, elle va être dans le 3e décan du cancer, donc ceux d'entre vous qui attendaient de terminer un travail, d'avoir des nouvelles d'un possible travail pendant le mois d'août par exemple, euh, ou qui attendiez des résultats d'examens, hein, à la fois d'examens que vous avez pu passer euh, euh, à la fac ou euh, n'importe où, ou des examens médicaux aussi. Hein. Euh, bon, tout ça vous l'aurez, 3e décan, avant le 11 août. Après le 11 août, eh bien Mercure va être en lion elle aussi, hein, elle se joint aux autres planètes et donc c'est là justement avec ce Mercure face à vous que vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir faire des compromis, établir, enfin trouver un terrain d'entente, non pas que euh, on va vous agresser, hein, quoique euh, avec le Soleil conjoint à Mars, là dans la deuxième quinzaine, c'est possible que ce soit un petit peu difficile hein, de trouver un terrain d'entente avec certaines personnes mais dans l'ensemble, étant donné que Vénus est aussi de la partie, je pense que euh, si vous faites un tout petit effort, vous pourrez vraiment trouver le moyen d'être dans le compromis et euh, de, de vous mettre d'accord et que ce soit équitable, parce que ce qui sera important, c'est que ce soit juste et équitable, autant au plan de, de, de ce qu'on vous demandera que au plan de votre rémunération, si jamais il s'agit d'un travail. Mais bon, euh, comme nous allons le voir, euh, il peut aussi être question euh, d'une rencontre euh, amoureuse, ou même de rencontre avec des personnes avec qui vous allez travailler à l'avenir, et qui vont compter, qui vont avoir un un rôle à jouer hein, dans votre dans votre activité, et ce sont des personnes avec qui il faudra vous mettre bien, hein, c'est ce que vous dit euh, la conjoncture et cette opposition de mercure, et, hein, il faut toujours dans le compromis se mettre, et dans la conciliation se mettre bien avec des gens qui peuvent compter pour vous, euh, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Musique Côté amour, que va faire Vénus? Et bien Vénus, elle ne va pas se différencier de ses camarades, elle va être elle aussi en lion, on l'a vu, elle est conjointe au soleil et c'est vraiment une conjoncture extrêmement agréable justement pour vos rapports avec les autres, hein, d'autant plus que dans la semaine du 5 au 11, elle va être en harmonie avec Jupiter, hein, une planète qui est placée dans votre secteur d'espoir. Donc il y a quelque chose qui va se passer, une offre qu'on va vous faire, deuxième décan hein, surtout, euh, une proposition, enfin bref, il euh, y a quelque chose qui va se passer et, et dont vous serez quand même extrêmement content. Hein. Et ça, même si vous êtes d'un autre décan, parce que vous pouvez très bien avoir une planète de votre thème dans le deuxième décan de votre signe, hein, ça arrive. Il y a dix planètes, donc moi je sais pas comment elles sont disposées les dix. Hein. Je sais simplement où est votre Soleil, qui est quand même la planète la plus importante, et donc les, les, les planètes qui, qui lui, lui font des aspects. Hein. Euh, toujours est-il, donc avec Vénus, le Soleil, Jupiter, il y a de la joie. Il y y peut y avoir que de la joie, du bien-être. Euh, euh, tout ça après. Euh, quand même un mois de juillet extrêmement tendu et difficile. Donc là c'est on est dans, un, dans vraiment dans, dans quelque chose de, de l'ordre de la détente, euh, du profit avec Jupiter, vous allez profiter à fond euh, de, de, de certaines personnes avec qui vous vous sentirez totalement en phase. Et je vous dis pas du tout exclu que vous fassiez une rencontre, que votre cœur batte la chamade, et que bon, même si ça dure pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le plaisir que vous allez ressentir et que les autres vont vous apporter. Ça viendra pas de vous, ça viendra des autres, mais c'est toujours aussi agréable. Euh, à partir du 21, eh bien Vénus va se trouver euh, en vierge, alors bon, ce ne sera pas la même ambiance du tout, mais il y aura un côté quand même euh, un peu sexualisé. Il hein? y a beaucoup euh, de fantasmes avec euh, la Vénus en Vierge, de, hein, elle est dans votre secteur 8, qui est un secteur plutonien, donc il y a même de l'érotisme dans l'air. Si vous avez rencontré quelqu'un, bah, il est très possible que ce soit une période quand même assez euh, agréable sous la couette. Hein, euh. Mais bon, euh, Vénus euh, en, en Vierge, elle est aussi un petit peu matérielle, euh, euh, un petit peu financière, donc il est possible aussi que vous repreniez le travail et que euh, bon, vous soyez content parce que vous serez productif. Il hein? y, y a une notion toujours avec euh, Vénus de satisfaction. Forme, vitalité, sexualité, tout ça est du ressort de mars. Et Mars, comme les copines, elle se trouve aussi en Lyon, sauf que, au début du mois elle aborde le 3e décan. Hein. Elle a déjà été... Euh, hein, le 1er décan doit s'en souvenir parce que franchement ça n'a pas été euh, du gâteau euh, au mois de juillet. Euh, en conséquence, donc le 3e décan hein, seulement jusqu'au 18 va tâter euh, de l'opposition de Mars, qui peut vous mettre face à un choix euh, difficile à faire et donc votre forme, votre énergie euh, sera euh, liée aux aléas euh, hein, que va provoquer ce choix que vous pouvez avoir à faire. Mais il est possible aussi que vous soyez face à quelqu'un qui sera de très mauvaise humeur. Hein. Alors du coup vous ne serez pas de bonne humeur non plus, et euh, pareil, votre forme sera extrêmement liée à vos humeurs et au fait que l'autre sera en euh, disposition en moins bonne disposition alors bon, bon vraiment prenez du recul hein, ne commencez pas à vous avez accumulé des bonnes énergies pendant les vacances hein, ben ne commencez pas à, à les disperser et, et à euh, euh, comment dire euh, bon à, à vouloir absolument arranger les choses si, si l'autre est de mauvaise humeur ben vous n'y pouvez rien vous vous partez, vous allez vous promener, etc., vous le laissez euh, hein, vivre sa crise, et puis vous revenez euh, une fois que vous estimez que euh, il hein, y a assez de temps est passé pour qu'il ou elle se soit calmé. À partir du 18 mars euh, passera en vierge, Bon, là aussi, ce sera, il faudra euh, faire euh, un petit peu des efforts. Hein, euh, alors ce sera bon pour la sexualité, hein, cela dit, le Mars en vierge, hein, peut-être vous aurez une période euh, marquée par un fort euh, érotisme ou par un, une forte attirance vis-à-vis -vis de quelqu'un, mais à côté de ça, hein, euh, comme on est dans un signe double, donc forcément il y a plusieurs, euh, il y a au moins deux domaines qui sont concernés, donc en plus de la, de la sexualité, il y a euh, l'énergie que vous allez mettre peut-être au travail ou à reprendre le travail à partir du 18. Hein. Alors donc c'est d'abord le premier décan, puis après euh, le deuxième, etc. C'est euh, pas tous en même temps, mais euh, donc vous allez très certainement avoir euh, des détails à régler, des comment dire.. Euh, les questions financières hein, souvent euh, vont être au, au premier plan avec ce mars euh, dans votre secteur 8, et euh, donc votre énergie elle va passer <rire> à réclamer euh, une somme qu'on vous doit, qui ne vous a pas été payée euh, courant août parce que bon, il manquait un tel ou une telle pour vous faire votre fiche de paye ou pour euh, voilà, euh, pour vos factures. C'est bon, c'est la France.